J'étais confiné, je me faisais chier, j'ai cherché à m'occuper. J'ai fait de la Tyrolienne, c'était cool. J'ai aidé mes auxiliaires de vie à passer le balai. Non. J'ai voulu aider mes auxiliaires de vie à passer le balai. J'ai essayé, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. J'ai joué à la console, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai reperdu, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. J'ai essayé d'apprendre les échecs à mon auxiliaire, mais il est con, ça m'a saoulé. Je l'ai enfermé dehors juste pour voir, j'ai attendu, j'ai attendu, il est devenu fou, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. J'ai tourné sur moi-même pour voir ce que ça faisait. J'ai été malade. J'ai tourné dans l'autre sens. Ça m'a saoulé, j'ai arrêté. J'ai imité des animaux. Je suis nul en imitation. J'ai arrêté. Bref, j'étais confiné.